tout le monde c'est Weeman content de voir vidéo SQDC aujourd'hui on va faire une vidéo sur le produit Palmetto, écoutez je me suis procuré ça euh, il y a quelques semaines je l'ai déjà entamé euh, on va regarder ça de plus près à la caméra Palmetto c'est fabriqué par sundial grower quand on regarde le site euh, de Palmetto il y a un site particulier juste euh, pour euh, leurs produits beaucoup de couleurs euh, marketing sûrement là, euh, accentué là, vers les jeunes euh, beaucoup beaucoup de couleurs vraiment euh, avec des dessins beaucoup de dessins euh, c'est c'est c'est c'est le fun à regarder parce que je suis jeune mais euh, sincèrement allez voir ça le site de palmetto c'est sûr que nous on peut pas se procurer du cannabis par euh, l'entremise du lien de ce site là c'est toujours la SQDC mais quand même on peut voir qu'il y a d'autres produits autres que le new can et le bandeau euh, il y a un chemdog, il y a un agent orange, un rascal OG, un shishkaberry, un GG4, donc, et un Blueberry. Donc, est-ce que c'est des bons phénotypes? Ceci, le bandeau, euh, ben écoutez, c'est en français. En anglais, c'est le headband. Euh, plusieurs d'entre vous veulent savoir est-ce que c'est le même type de headband que le headband de Grail. C'est pas la même qualité. Le Headband de Grill est vraiment supérieur pour le Buzz. Si on compare les deux produits au même taux de THC, le Headband de Grill est vraiment supérieur. Le Buzz est plus longtemps. Votre joint va durer 3 heures au lieu de 2 heures en général. Un point positif, euh, pour le headband de Palmetto, ben, c'est la terpène dominante, c'est le pinène. Je ne suis pas un grand amateur de pinène. Quand on regarde sur le site de la SQDC, qu'on choisit la terpène dominante pinène, très surpris de voir qu'il y a un produit de Laurentien Organique, le Pink C'est sûr que s'il y a le Pinkush de Laurentien Organique, je prends lui en premier, mais je trouve pas qu'il y a un goût de pinène. Euh, j'aime pas ça la pinène euh, pinène c'est pin, sapin j'aime pas ça en général euh, pink couche de l'or organique j'ai pas l'impression que c'est pinène c'est beaucoup meilleur que ça donc si on tasse le pink couche de l'or organique euh, il y en a plusieurs qui se sont additionnés dans cette catégorie de terpènes dominantes pinène, plusieurs produits que j'ai pas encore essayés tout pour vous dire que c'est quand même le Produit mon préféré dans euh, l'épinène. Mais c'est à rien cassé. Vraiment, là, on se calme. Euh, c'est même pas un produit que je vais racheter dans l'année. et 30,20$. J'aime beaucoup plus les pink couches de San Rafael, les chemdog de souvenirs. Allez voir mon top 10. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits que je vais me procurer avant. Le bandeau Headband ben de Palmetto. Donc Palmetto, ça vient de Sundial Grower. Je comprends pas parce que Sundial Grower, on l'avait déjà dit dans l'autre vidéo. La vidéo du New Can de Palmetto. Sundial Grower Palmetto, deux brands à 30$ et 20$. Je comprends pas pourquoi qu'ils mettent le même prix. Euh, J'aurais aimé qu'il y ait un, un petit jeu, euh, que ce soit 2$, 3$. Pour montrer une différence, peut-être pour attirer les gens, montrer qu'il y a plus de qualité vers un ou l'autre des produits. Mais c'est le même prix, donc j'imagine la même qualité. Quand on regarde sur le site de Sundial, ça m'a pris 2-3 minutes avant de comprendre que sur leur site, l'emballage de Sundial n'était pas comme ceux qu'on a à la SQDC. Complètement un autre emballage beaucoup, beaucoup de variétés Sandia Grower qu'on n'a pas à la SQDC et les variétés qu'on a à la SQDC ne sont même pas sur le site de Sandia Grower. On parle ici de émeuille de citron, danse de fraises, rêverie. Euh, là, j'ai dit les noms de marques de commerce mais quand je regarde la variété elle-même, ils sont même pas dans sur le site de Sandia Grower. J'ai pas aimé du tout le site de Sandia Grower là, euh... J'ai plus «fancy », plus euh, « snob », si tu veux, si on compare avec Palmetto, avec des dessins, tout ça, vraiment. Est-ce que les gens vont acheter un cannabis à cause que des dessins? Est-ce que les gens vont acheter un cannabis parce que c'est « snob »,« fancy »? On sait que le cannabis est à 3.5 grammes à 70$. Euh, il paraît que l'emballage est « fancy ». Euh, comment qu'ils décrivent le cannabis, c'est dans un beau texte, euh, tout fait pour vous endormir. C'est un style de marketing euh, à un autre niveau, marketing 2.0. C'est pas... Euh, qu'on se rappelle aussi du houseplant, houseplant dans la grosse boîte, euh, que j'ai vraiment pris le, temps, pris le moment de vous expliquer qu'il faut pas vous se faire endormir par l'emballage, par les mots, c'est vraiment le cannabis qu'il faut regarder. Et présentement, le meilleur cannabis à la SQDC, c'est Broken Coast. Je vous montre ça de plus près à la caméra, le bandeau Headband de Palmetto. Mais ensuite, on va pouvoir essayer ça. De retour avec le Headband, bandeau de San Diego. Belle petite cocotte, euh, des beaux trichomes. On peut dire c'est un standard à la SQDC. Euh, 30 et 20, c'est pas un gros spécial, il euh, y a Souvenirs, il y a San Rafael, beaucoup beaucoup de compagnies là, euh, font la compétition dans cette marge, de, dans cette gamme de prix, dans cette gamme de prix. Donc comme je vous ai dit, Pinan, euh, léger Pinan, c'est pas très agressant là, comme le Eldorado là, de Edison, il euh, y a beaucoup de produits avec Pinène comme dominance que je n'ai pas encore essayé. Je viens de le remarquer ça quand j'ai été sur le site de la SQDC. Là. Beaucoup, beaucoup de produits dominants Pinène, qui sont arrivés à la SQDC. Donc, si vous aimez vraiment, vraiment cette euh, terpène, je vous le suggère. Je vous le suggère. Sinon, euh, on laisse ça sur les tablettes et on passe au suivant. Donc j'essaie ça et j'essaie de vous décrire un peu le buzz. Donc, on est de retour, comme on a vu, euh, beau petit cannabis avec un peu de tricôme. Euh, au toucher, l'humidité est très bonne, euh, vraiment surpris, avec un, un contenant vraiment standard. On sait qu'il y a d'autres compagnies qui utilisent euh, un cire de sécurité peut-être un peu plus hermétique, qui garde plus euh, le cannabis à la protection de l'air. Euh, donc, c'est ça, le, au toucher, c'est pas vraiment euh, résineux. L'humidité est parfaite. Euh, pour ce qui est de l'arôme, ça, ça goûte vraiment le, le, le pain, le sapin. Euh, pour ce qui est du goût, ben, on va le fumer pour le savoir. Et puis, pour ce qui est de la sensation, c'est considéré un buzz sativa. Donc, euh, un buzz plus là, dans la tête. Euh, c'est pas le style de buzz que j'aime le plus. J'aime mieux les buzz corporels, buzz écrasant, relaxant. Donc, euh, on va regarder ça. Taux de THC, 19,2. Un petit peu de misère à refermer le contenant ici. Un petit peu beaucoup. 19,2, le taux de THC. Et on peut avoir là, entre 18 et 24. Donc, 19,2, il y a encore euh, du jeu. On peut aller encore plus haut que ça. Donc, je ne pense pas me racheter ça encore une fois dans ma vie, palmetto. Euh, dans le futur, je vais m'acheter des nouvelles variétés que j'ai jamais essayées ou bien je vais acheter euh, des produits que j'aime beaucoup euh, comme le Pinko de Saint-Raphaël. Donc comme je vous ai dit, euh, j'en ai déjà fumé cette semaine. Et je, je ne pas beaucoup sur le pinen vraiment pas vraiment pas là, vraiment pas, là euh... fait penser là je pense que le blue dream euh, pinen comme ça c'est pas vraiment mon arôme préféré le blue dream de aurora est comme ça Blue Dream de Marley Natural, j'aime pas beaucoup le pinane. Et puis le l'autre headband, le compétiteur, le Grell, ils ont même pas mis euh, headband, excusez-moi. Le headband de Grell, la terpène dominante, c'est pas le Ah, comme je vous dis, là, c'est vraiment pas mon cannabis préféré, OK? Hybride Sativa, euh, ça bosse à partir des épaules, à la tête, mais... Euh... Le buzz est là, sa base, euh, son efficacité est là, mais s'il avait, avait été à 25$, euh, ça aurait peut-être été plus acceptable parce que ça, ça se démarque pas. Il se démarque pas, C'est pas qu'il est mauvais, euh, mais c'est juste que c'est bien ordinaire, Ben, bien ordinaire. Euh, du cannabis avec des trichomes, euh, c'est un minimum, c'est un minimum, donc... Euh, c'est très rare le cannabis qui a pas de tricôme. Euh, je me demande si le M39 a des tricombes. Tout le cannabis a des tricombes. Oh là, attention, là je fais attention, je ne veux pas me faire euh, chicaner. Mais euh, vous voyez ma réaction. C'est pas. Euh, C'est pas la, la découverte euh, de l'année. Donc euh, je pense que le bandeau là, de Palmetto, on va laisser ça aux autres. Euh. On va laisser ça à ceux là, qui n'écoutent pas, Winman. Mais encore une fois, euh, si je te vois sortir de la SQDC avec euh, le bandeau de Palmetto, euh, je vais me dire que tu aimes la pinène, que c'est euh, une de tes terpènes préférées. Donne un pouce à la vidéo. 28 vidéos en 28 jours. Beaucoup de travail pour Winman. Dans la prochaine vidéo, je vais vous annoncer... Quelle variété on va faire pousser dans ma nouvelle tente? Une petite petite tente 70 cm par 70 cm. Est-ce qu'on va faire pousser deux plans ou quatre plans? Ça, c'est vous qui va le décider. Euh, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo live hein, pour ça. Comme ça, on va voir la réponse là, plus clairement de mes abonnés. Donc... Euh, c'est pas un gros gros Sativa, là, tu sais, c'est euh, hybride, quand même, euh, c'est un, un bon petit buzz, c'est pour ça que je, je le mets quand même haut dans mon top, top 3, euh, Pinan, si tu veux. Euh, le buzz est bien, il y en a qui n'aiment pas ça, quand que je fais une note sur 10. Euh, quand j'aime pas le goût, souvent le cannabis, il mange une volée, mais... Euh, que le cannabis buzz un peu quand même, là. Euh, quand on regarde San Rafael, là, c est, c est, c est, ça détruit ça mon chum. All right, je t'entrais dire n'importe quoi. Je te laisse là-dessus. palmetto Sundial Grower, même qualité, même qualité. Regarde des terpènes, euh, regarde des arômes. Euh, en général, la SQDC là, nous disent pas mal les, les bonnes arômes, bonnes terpènes. Et puis, euh, avec tout ça, tu choisis ton cannabis. Et tu vas voir un peu la qualité. Mais encore une fois, euh, si ton cannabis préféré n'est pas là, si, si, si, si, là, tu pourras peut-être essayer un Palmetto ou un San Diego Grower. Mais, c'est triste. C'est triste. D'après moi, il va avoir des baisses de prix. D'après moi, il va avoir des baisses de prix... Il euh, y a de la compétition, man! Ah, c'est que le consommateur, on est chanceux. Je sais que c'est pas du 4A, du BC. Mais il y a quand même des cannabis à 17$, 20$, 25$. Il y a tous les prix vraiment là. Euh, lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. On voit des nouveaux cannabis, des nouvelles compagnies arriver, des nouveaux cannabis qui valent pas de la merde. Mais, mais quand même, on a espoir, on a espoir, euh, ça, ça peut pas rester sur les tablettes, ça peut pas être là dans un an, dans deux ans. Il faut garder espoir. Je pense qu'on s'en va quand même dans la bonne direction avec la SQDC. Je te laisse là-dessus, écris un commentaire, va sur mon Instagram. Beaucoup, beaucoup de mises à jour là, sur les plantes de cannabis que je fais pousser présentement. Et reste euh, à l'affût des nouveaux vidéos de Winman. Va voir la nouvelle Grow qui s'en vient. On va en parler des nouvelles variétés. Euh, L'autre Grow est en train de se terminer. On est en milieu de floraison. On est, on est loin d'avoir terminé finalement. Euh, écoutez, c'est très palpitant là, ce qui se passe à Winman. Donc soyez des nôtres à la prochaine vidéo. À la prochaine!